Alors pour cette soirée, eh ben, on a euh, la lunette euh, 93 800, on a la caméra SV Pony euh, 305, euh, donc on a ici euh, l'ordinateur euh, donc c'est un iCore e 5. Euh, alors la caméra est branchée en USB. Ici, je vais allumer euh, SharpCap 3.2. Voilà. Alors dans les caméras ici. On va aller chercher la SV305. Voilà. Et normalement, on devrait voir. Voilà, l'écran. Alors c'est noir. Pourquoi c'est noir bah, Tout simplement. Pour tirer le cache. Alors on a aussi une monture EQ1, vous voyez c'est une simple monture EQ1. Et il y a ici le petit moteur d'entraînement. Donc c'est un Célestron. Hop. C'est un petit Célestron 9 volts. J'ai ajouté ici un petit bouton que j'ai imprimé moi-même. Parce que normalement c'est une toute petite molette de rien du tout et c'est très difficile à régler. Voilà, on a on a beaucoup plus de précision finalement sur un bouton plus gros ici j'ai un petit repère vous avez euh, la petite diode rouge qui passe à travers le le, le plastique et je l'ai imprimé en blanc pour pouvoir avoir cette, ce petit effet euh, rouge pour pouvoir repérer ma, ma, ma, ma molette en pleine nuit donc le chercheur pointe rouge on va l'allumer alors euh, je vais de... voilà vous voyez ici le, le point rouge du chercheur. Je vais faire la mise au point dessus. Voilà. Donc euh, on va pouvoir se promener dans le ciel. Donc le viseur pointe rouge, c'est sympa. Parce que il euh, y a quand même pas mal de gens actuellement sur les forums et sur les groupes Facebook qui pose des questions sur les pointeurs laser, etc. Et j'ai envie de mettre un, un laser sur mon télescope, et ci et ça. Sachez que les lasers euh, donc, euh, sont interdits en France, sauf dérogation pour les clubs d'astronomie. Euh, et que si vous utilisez un pointeur laser, vous pouvez euh, vous faire repérer par la, la gendarmerie, qui la nuit... ben <rire> Quand elle voit un pointeur laser, euh, ben elle remonte à la source hein, tranquillement. Voilà, donc euh, si vous utilisez un, un, un, un laser, déclarez-le euh, en mairie. Euh, voyez également avec un club d'astronomie si euh, ils ont eux aussi des pointeurs laser et si vous pouvez les utiliser au sein de leur club. Voilà. Donc c'est une recommandation que, que je fais à chaque fois que quelqu'un me pose la question euh, quel laser je pourrais mettre, etc., etc. Voilà. Euh, Renseignez-vous avant d'acheter, sinon vous pouvez avoir des problèmes. La star de l'hiver qui euh, qui est en approche. Donc elle est encore basse sur l'horizon. Elle est à peu près à cette hauteur là ici, juste au-dessus et du jardin et que j'ai ici sur mon ordinateur on va régler un peu la vitesse pour centrer la nébuleuse on va remonter la vitesse du moteur c'est tout un jeu de réglage du moteur pas le moteur qui est là il n'y a jamais de bon je trouve pas le bon réglage Soit ça va trop vite, soit ça va trop lentement. C'est vraiment très imprécis. Mais on fait avec ce qu'on a. Hein. Si je monte le gain, on, on a une meilleure euh, image, entre guillemets, hein, mais elle est bruitée, elle est très bruitée. On va essayer de faire en 3 secondes. Allez, on va faire une capture. Un unlimited. Voilà, donc c'est parti pour une acquisition. Pour l'instant, on a 5 frames, 6 frames, 7, 8, 9, alors je vois ici, hein, c'est indiqué ici, tout en bas, 10, 11, 12, je vais essayer de faire une vingtaine de vingtaine d'images le gain il est à combien donc j'ai 3 secondes d'exposition j'ai un gain à 4 j'ai 21 frames on va faire stop capture De la caméra, j'ai fait juste une petite acquisition pointif. Euh, je, franchement, mes réglages ils sont mauvais. <rire> voilà. Euh, promis, dès que la main va mieux, euh, je ferai de l'astro dessin. C'est mieux pour le, la santé mentale de, de chacun, d'entre nous. Voilà. Oula, <rire> oula là, oh, oh là, là. Oh, Christophe de la Chapelle. Ouais, t'as raison, Christophe. Je vais aller revoir. Toutes tes vidéos sur l'astrophotographie pour débuter allez c'est parti bonjour et bienvenue sur la chaîne astro pour un nouvel épisode quoi de pire que de passer une nuit blanche à faire de l'astrophotographie et se retrouver avec des photos foirées parce qu'on a oublié tel ou tel réglage on a oublié tel ou tel truc etc et au final eh bien on a des photos foirées absolument inexploitables.